On va prendre Sindra. Là on va prendre Syndra Goza, Je pense. 9 d'armure. Bah, L'idée c'est d'essayer de piquer les pires persos. Mais si on est sûr sûr et certain de faire euh, euh, top 8. Ça a vraiment pas d'intérêt de jouer. Bah, si on prend Carniflore. Là on est vraiment 100% du temps top 8. Il n'y a aucun, aucun setup qui existe. Pour oh, le coup. Ah, on peut faire un truc rigolo. Où on reste un petit peu taverne 1. Et on, on achète ces choses là. C'est un peu bizarre, mais et on part en GIF Curve peut-être. Ou alors on achète ça et on gèle que lui. Comme ça, ça nous permet d'augmenter la puissance de notre GIF Curve. J'aime cette idée. On va faire ça, je crois. Ternifleur, il fonctionne avec les taillères, ouais bon. Mais en vrai Carniflore je pense que tous les joueurs du monde ils font top 8 là dans ce setup. Donc c'est pour ça. Je vois pas tant... Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le jouer quoi. Encore Carniflore quand il y a quelques... Ça reste mauvais hein, même quand il y a les bonnes races. Mais au moins tu joues quoi. Là on n'aurait même pas la possibilité de jouer. On achète ça. On gif, on roll. Après, il y a ça. C'est intéressant. Ça, ça nous permet de partir sur une Rafame. C'est un peu bizarre en soi, mais... Il n'a qu'une créa. C'est un vieux dragon. Ça va sûrement pas proc les deux. Donc, très bien genre ça. Ça. Encore une fois, euh, juste geler ça dans un souci de GIF. Enfin, de Rapham Curve avec euh, client généreux donné ou un troisième dragonnet. Oui. Vous avez une de Et Doki. Bon ça change rien si je mettais ça devant. Ouais non ça change rien. Okay. Sur votre lance. Donc on a ça. On a un rôle dans le pattern. On a un rôle. Euh, on va pas prendre de cartes, je pense. Après la micro peut être intéressante, mais là l'idée c'est vraiment d'avoir un dragon ou un 3K ou un, ou un client. Après on va monter. Hein. On va monter, monter, monter. Dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas prendre la micro quand même Ah non, parce que la micro, si je monte, je vais l'acheter. Non, je pense que je prends pas. Non, je ne gèle pas ici. De toute façon, c'est la quête. Hein. On, va, on fait une stratégie quête. Hein. Quand on prend Sindragosa et qu'il n'y a pas de démon, on fait une stratégie quête. Ah, dommage. Pas de chance. Oh, ça se fait bien, ça. Ça se fait bien. Et franchement, euh... 5 serviteurs avec cri de guerre. et En vrai, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie où on reste à Verne 1 Il y a quoi qui fait des pièces Bon, de toute façon, on achète des serviteurs, là. Très de sèche, fraîche, sèche. La question, c'est est-ce qu'on... Non, on s'en fout de ça, en fait, maintenant. On j'ai mis le big boy. Euh.. A... Est-ce qu'il y a des bons 1 en 1, il n'y a que. Ouais, zut. Il hein. n'y a que le 2-1 Boubou Divin. Après, on peut essayer de faire un maximum de. Et en 2, en fait, c'est en 3 qu'il faudrait aller. Il y a, a Gardien de Bronze, il y a Crépitant. Bon, on le sait, hein, de toute façon, qu'il faut aller en 3. Je pense qu'on va aller en 3. Après, on va quand même rester 1, le temps de faire la quête, parce qu'il y a quand même beaucoup de. de... de... Crit de guerre. LM, Uran, Naga, ouais, pas beaucoup mais il y en a quelques-uns Non ah, mais les gars ils sont super agressifs dans cette game j'ai l'impression Attends mais lui comment Ah ouais mais il a eu que ça Trop bizarre 1-4 et 4-4 Je ne pas trop très étrange ce qu'il a fait En plus c'est le chat quoi La Quista Et la quête, hein la quête tour 5. Hein la quête tour 5. Stratégie quête, comme on dit dans le milieu. Ok. Euh, Est-ce qu'on up maintenant Ça n'a vraiment aucun intérêt. Sachant qu'on va quand même pouvoir tripler au prochain tour. Vous savez, vous vous souvenez du nom de cette curve Ou pas Cherchez pas très compliqué, vous allez trouver. Est-ce que vous vous souvenez de ce nom Exactement, Dr. Domain Channel. Non, c'est pas la Chinese. Chinese, c'est quand tu up sur les 7, c'est la Chinese plus 1, exactement. C'est pour ça que j'ai dit « chercher, pas compliqué ». C'est pas un nom euh, à la quoi. C'est une Chinese plus 1, tout à fait. Oh, le vilain, il gagne. J'ose jamais la faire, bah faut pas la faire. Là je la fais uniquement parce que j'ai la quête et qu'il y a un, un spot. Mais c'est pas une quête qu'on est censé faire. De base, maintenant les Chinese, les Chinese plus un, euh, on n'est pas censé les faire. quoi C'est des, des, des quêtes qui, sont, qui ont eu beaucoup de potentiel à l'époque des buddies. Mais maintenant qu'il y a plus les buddies, ça passe pas sens. Par contre, c'est horrible de pas tripler là. Après, on peut acheter, revendre, acheter, revendre. Ça booste le livre. Et on reste à Verne 1. Peut-être faut virer lui. Je vais up pour pas perdre de pièces Je vais up pour pas perdre de pièces De toute façon le jeu veut pas me faire tripler Et je pense qu'on n'est pas si dépendant du triple Avec notre stratégie Ça c'est bien ciblé Je le pas moins. A droite Ah zut A droite, ah non merde ah merde, on a pouvait, on pouvait, on pouvait, on pouvait, on pouvait. Bah ouais, on a 33 en fait, j'ai même pas fait gaffe, j'ai vu 57, mais en fait on a, on est, on est, joue presque 50-50. Ah dommage. De vous que tout se passe bien ah zut hein. Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner 3. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Fraîche, fraîche, fraîche. Oh, Rondel c'est pas mal en vrai. Quoique. Voilà, ça fait des pièces, je pense avec le, po avec le pouvoir c'est pas si mal. Oh, vous pendant, Parfait. Ça me permet de tenir un peu. Euh, salut Anatole, 69001. Euh, et The Fishou, ravi de te voir en stream et sinon comment vas-tu aujourd'hui Et eh bah ben, ça va très bien. Toujours, évidemment tu vas pas mal et tu stream si est ce qu'il y a des streamers ouais, je regarde pas trop les streams mais est ce qu'il y a des est ce qu'il y a des streamers qui stream et qui vont mal ça existe ou pas et vu que je suis très curieux <rire> j'aimerais connaître les noms en vrai peut-être ça me dira rien les noms mais je connais un peu quand même les gens qui stream hein, sur twitch ouais. Oliesh, non, Oliesh il va bien. Oliesh il a un chat maintenant en plus. Quand t'as un chat t'es encore plus heureux. Kun Kun il va très bien, tu rigoles ou quoi Kun il va très bien. Ah mais je parle en ce moment là, aujourd'hui. Les streamers que vous regardez... Euh pas des gens qui ont à un moment été dans, dans le mal. Il y a forcément des gens. <rire> Sinon, vous pouvez dire tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des. Genre, c'est leur. est-ce qu'il y en a, ils stream un peu tous les jours et ils vont mal, quoi Enfin, vous le sentez. Vous voyez ce que je veux dire Non, vous voyez pas parce que ça veut rien dire ce que je dis, mais. Ok. Bon, c'est emmerdant parce que j'ai quand même envie d'acheter des cartes, mais. Oh, c'est cool en vrai. ne plaisez pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. On va virer ça. pas si ça sert à grand chose, mais ça fait... En vrai, les doubles, ça fait des triples. Euh, merci Mojo SMD. Petit soutien mensuel pour te remercier pour ton taf. Ça fait plaisir. Un petit stream BG. Bah, merci, merci beaucoup. mv il a pas souvent le moral, j'ai l'impression. Il a un, un Twitter qui met mal. IMO. Je le connais pas trop, mais je crois qu'à un moment, il avait dit qu'il était... qu'il qu il était... Euh, qu'il était en, en dépression, ou qu'il souffrait de dépression, ou un truc comme ça, non Ouais, je... Je veux pas m'avancer là-dessus, mais... Je crois qu'une fois, j'avais entendu une émission où, justement, il disait que... Pas enfin, qu'il allait mal, mais qu'il était un peu tourmenté, quoi. Sardoche Je sais pas s'il va mal, Sardoche. C'est plus un rageux. Tu vas mal quand tu perds. Mais je suis pas sûr que Sardoche, il aille profondément mal. Je pense que Sardoche, il est... À... à un niveau plus grand et plus important. Mais je pense qu'il est un peu comme moi, dans le sens où on aime tellement le jeu... Et on aime tellement pas perdre que ça nous ça nous rend triste. Ça, le, la, la défaite peut nous rendre triste. Moi, je sais que la défaite peut me rendre triste et malheureux. Et après, dès que j'ai fini, je passe à autre chose. Et je pense que Sardoche, c'est un peu ça. En stream, quand il perd, j'imagine. Hein, j'ai jamais vraiment regardé ses streams, mais j'imagine qu'il peut être très malheureux. Et après, bah, il finit son stream et puis il passe à autre chose, quoi. Restez un instant et écoutez-moi. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Restez un instant et écoutez-moi. Ça crie comme une pierre précieuse. Elle est rigolote cette partie, hein. elle est très très très rigolote cette partie. Vous vous marrez ou pas Est-ce que vous êtes hilar <rire> Ok. Euh... Perso je ne suis que toi sur Twitch. Ah bah c'est pareil, moi je regarde que mes lives. <rire> non après je regarde quelques joueurs de cartes, mais c'est ça... des petits streamers. Faut savoir que Sardoche ne passe pas à autre chose, c'est vrai Ah, ça c'est problématique par contre. Il y, y en a bien qui se mettent dans des étapes pas possibles en live pour des raisons plus ou moins justifiées. Ouais, mais c'est pas justifié pour toi, mais tu vois. Mais en vrai, euh, quand t'as envie. quand, Je sais pas, quand le jeu c'est quelque chose de très important pour toi et la victoire, etc. et que tu perds, en vrai ça fait mal. Hein. Ouais, il a qu'une créa, mais elle est, i elle est immense. Ouais, c'est un peu son personnage à Sardoche de rager. Je pense hein euh, C'est pareil Croustibaste Ok vamos ça tient Par contre il faudrait trouver des déflectos et des conneries Je vais pas up maintenant je pense super ça peut-être faut up pour les pour ça et pour ennuyo pour le coup mais pas maintenant oh, héroïne en vrai héroïne dorée c'est strong hein. je joue pas les deux mais j'achète les deux J'aime bien cette partie de jeu vidéo, pas vous. Ah, j'aime bien ce qui se passe. Euh, vu les histoires d'amourance, je pense qu'elle ne devait pas être heureuse tous les jours. Et après, je connais pas, mais ouais, il y a eu des, des problèmes, j'ai l'impression. Hello, t'as suivi un peu le début de l'extension Hearthstone? Je la trouve grave cool, personnellement j'avais à Stone pendant plus d'un an et franchement j'aime beaucoup. C'est très mal ce que tu fais, ça veut dire que tu suis pas ma chaîne YouTube. Évidemment que j'y joue tous les jours. Ouais, l'extension est incroyable. Bien sûr, bien sûr, je fais plein plein de vidéos en ce moment sur l'extension. Si tu veux connaître les meilleurs decks de la méta, tu sais où aller. Ah, pas eu le temps de placer. Comme Jean-Vincent. Et à quand la prochaine vidéo YouTube C'est-à-dire à quand C'est-à-dire quoi Par rapport à quoi bah, J'en sors deux à trois par jour, donc à quand euh, Bah bientôt <rire> Il y en a tout le temps On dirais que j'en sors une tous les 3 mois À quand la prochaine euh, Ce sera en 2023, le 16 mars la prochaine bah, Ce sera tout à l'heure, puis ce soir, puis demain matin, puis après, puis re après puis re après après, peut-être maintenant. Bien sûr, que je me débrouille bien. Oh! Oh là! Attendez J'ai pas assez de race mais c'est vraiment strong hein Non Peut-être faut virer eux C'est ça déjà Je crois que je vais virer les petits... Et ouais, franchement hein Après il va peut-être me manquer des taunts mais... Oh ah non mais j'ai déjà un aga Attends mais j'ai les pièces pour acheter ça. Ah enfin, on d'accord c'est le play hein. Et on tonne ça. Alors, en vrai ça en fait 4 par tour. Je peux Là je vais racheter des totes hey, Eh j'aime bien cette game hein, je l'ai déjà dit, mais en vrai je fais vraiment des choses qui sont fun. Ça c'est un peu bas donc je le mets devant. Ouais super la game est folle en vrai, du, une Chinese plus 3, du jamais vu. J'ai fait une Chinese plus 3 ouais, Tu vois, j'ai même pas fait gaffe, mais c'est vrai que c'est du jamais vu, c'est unique au monde là. Je suis le seul au monde à avoir fait la Chinese plus 3. On pourra même l'appeler la Chinese euh, fichou. Ok ok. Je suis à 35 donc j'ai joué safe dans cette partie vous voyez on peut jouer safe et construire des choses belles vous vous bien. Ça c'est good Ça c'est very good Ça c'est mega mega very good On va virer un Sensei. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ah bah ouais, je peux faire ça d'abord. Je pars pas de stats. Juste pour euh, En vrai on va prendre des pièces plutôt ici. des pièces ça c'est un plus 2 mais je pense c'est mieux des pièces ok oui ouais, c'est pareil en vrai la petite devant oui la petite c'est une 25 et ensuite ça oh, j'ai qu'un taunt là ouais, c'est ok euh... alors on peut dire ouais mais dommage t'aurais triplé ça non parce que c'est celui que j'ai remis d'ailleurs je l'ai vu j'avais fait une petite marque rouge sur les fesses et vous voyez là une petite marque rouge sur les fesses je ne sais pas si tu es au courant, mais le serveur chinois va fermer. Il y a plusieurs joueurs qui migrent vers le serveur européen. Ça peut être grave intéressant. Comment ça, ça peut être grave intéressant Par rapport à... Pour eux bah, Soit ils jouent plus, soit ils continuent à jouer. Donc, ouais. <rire> C'est intéressant pour eux, j'imagine, de pouvoir changer de serveur. Vous êtes en tête. Dans la poche. On a de la puissance et de la résilience. Ah, tu veux dire sur Battlegrounds ah ouais, bah oui, sur Hearthstone et sur BG. Euh. Bah. Est-ce oui. que c'est intéressant Alors En fait, c'est pas très intéressant pour les joueurs européens et pour les joueurs américains. Parce que ça veut dire que le niveau va augmenter. Et ça veut dire qu'on sera tous concentrés sur deux serveurs. Enfin, sur trois avec le serveur asiatique. Enfin, Asie-Pacifique. Donc en fait, c'est pas vraiment une bonne chose pour les autres. Vous voyez On oh, va bah, l'acheter, je pense. Ah merde, j'aurais dû prendre tout tout. Ah, j'ai piqué trop vite Bon, il faut des taunts pour ça. Ah, my bad, my bad. Bon, c'est pas très grave, mais... Ah, c'est grave un peu. En vrai, c'est pas grave, mais c'est juste... Bizarre, quoi. Bon, ça, c'est incroyable, par contre. garde en main ça. Quoique ça va donner boubou à ça, ça... Ah non mais en vrai on veut boubou, c'est là-dessus. Comme ça. Ah c'est pas mal, comme ça ça donne forcément boubou à ça et ça. En vrai on peut même faire ça. Comme ça, ça booste les deux plus gros. Ouais, mais c'est incroyable. Ouais, les gars, c'est incroyable. Euh... Pouvoir sur l'un, deux. Non, non, je veux pas pouvoir là. Je veux vraiment essayer de choper des... du magnétisme. Mais en vrai, j'aurais pu du prendre toutou. C'est une petite connerie. En vrai, c'est pas tant une connerie. Non, en vrai, c'est pas une connerie. Parce que le toutou, il aurait été 2-1. Alors que là, si j'achète dans la taverne, sachant qu'il y a itération 17, j'en récupère un très gros. Non, c'est pas une connerie, mais j'ai pas fait exprès de bien jouer. Désolé. <rire> c'est vrai. Hein. Franchement c'est pas une connerie mais j'ai juste pas fait exprès de bien jouer Donc ça reste une connerie en soi. Faire un bon play sans faire exprès c'est comme une erreur hein. C'est même sûrement pire Parce que <rire> c'est sûrement pire en vrai Ok Doki Bah en vrai, euh, quoi virer Voilà, on est à combien Plus 30 Ouais, vous voyez, lui il est gros. Hein ouais, je peux faire des rolls. Ouais, mais ça c'est gros, c'est sûrement plus gros que ça. Ah bah voilà Ben voilà. une de on y arrive on y arrive petit à petit une recrute, que vous le pouvez. Oh là là, je fais l'amour à mes adversaires Et en vrai je fais des synergies dans tous les sens Elle est incroyable cette partie de jeu vidéo J'en a l'impression que mes adversaires c'est des, des 8 4 cotes euh, Bon on a envie que ça booste ça et ça on est d'accord Donc on va taunter bah, En fait on va taunter le plus petit parce que comme ça, s'il si a Leroy, il tue le plus peu. Ah putain, il fallait tourner ça Oh mon bateau Pardon. Ah là là là là, fiche, fiche. T'as pas fait ça quand même. <rire> ok. La vache viens de comprendre l'utilité du livre de cuisson. T'as vu, c'est fou, hein Bah c'est probablement une des meilleures quêtes. C'est pour ça que j'ai fait une Chinese plus 3 aussi. C'est le, c'est peut-être la seule quête avec Zerus. Même si Zerus, c'est pas une bonne quête. Mais c'est une des seules quêtes où t'as envie de rester hein. Parce que même les quêtes qui te donnent des cartes en main T'as pas envie de rester Ah, oh, C'est incroyable Après je suis trop derrière Mais ouais. Même les quêtes Qui te donnent des serviteurs euh, Deux serviteurs par tour T'as pas envie de rester un parce que T'as des serviteurs un après Tu vois bon, L'avantage c'est que je meurs pas parce que j'étais à 35 mais Le seul problème c'est qu'on joue 0-4, 0-7 Donc a priori A priori on est drawing. On est drawing dead, je dirais. <rire> on va voir, on va voir. Ah, ça se passe, euh... ouais, c'est... Ouais, ouais, pas du tout. Ça c'est strong déjà. des flecs ou euh, un, un ennuyau, En fait il a un gros dot là dessus en vrai. En fait il va s'écraser hein. franchement il s'écrase. Hein. Ah, autant prendre ça. In fine. Ah non mais non parce qu'on veut qu'il est étonne. Enfin, C'est un peu chelou ce que je fais mais il faut me faire confiance. Le 148 et il est 141. Sur un malentendu ça passe. Et je l'écrase en fait avec ça, et ensuite je le redonne Boubou, vous voyez. C'est un peu bizarre, mais peut-être je fais même ça. Ça tape, le Boubou pète, ça retape, ça meurt, envie de crever. Donc on va faire ça. Et euh, on va l'ai évidemment. Ok, bon. C'est peut-être le seul moyen d'essayer, j'essaye de l'arnaquer comme ça. La Dune que pourra, mais ce top 2, il est vraiment chouette, et mon adversaire, il a une compo de Pluton, donc j'accepte euh, de perdre ici. Une deuxième place qui est une victoire. Le De 0,4 à 55. Je crois qu'on perd quand même, mais je n'arrive pas trop à savoir. En vrai, l'avantage, c'est qu'il y a... Non. Nice. là, là, là, là, là, là, là. Ah la chatte, j'étais large devant, tu rigoles ou quoi, je joue 100% Voilà, le gars il s'est enflammé avec son 0,4 là, il s'est dit c'est bon, je suis à 96%, je, <rire> je suis tranquille, c'est fichou, il est nul en plus. BIM